Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va s'intéresser ce soir au monde de la réalisation à travers le festival Monde en vue, festival du film du droit humain. Pour en parler, la directrice de ce festival, Elisabeth Gustave, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour parler d'abord, euh, bien évidemment, du festival Monde en vue. Mais j'ai envie de parler, euh, dès le départ, du monde de la réalisation en Guadeloupe C'est vrai que c'est un monde euh, où on a de plus en plus, on va dire, de réalisateurs, de personnes qui ont envie de dire, de montrer les choses. Oui, oui, je pense que là, on est en train de s'approprier notre narration. Et euh, la jeune génération a bien compris ça. On a besoin d'un cinéma qui parle de nous. On a besoin d'images qui nous ressemblent. Et euh, on a le BTS audiovisuel à Pointe-Noire. Beaucoup euh, de jeunes se dirigent vers l'audiovisuel et ensuite font leur films. ils vont aussi euh, se former partout dans le monde et ils ont des choses à raconter et, et on, a, on a des réalisations extraordinaires. Par exemple le film d'ouverture, Anne-Sophie Nanky qui était la réalisatrice, qui est la réalisatrice, jeune réalisatrice, a proposé une histoire innovante et incroyable, moi je, je suis encore bluffée. Est-ce que vous avez le sentiment que l'avènement des, des réseaux sociaux, euh, des, des portables qui offrent des qualités de, de travail aujourd'hui ont poussé nos jeunes à aller vers ces métiers-là et cette volonté de dire des choses à travers l'image je pense, je pense à une petite fille que je connais bien qui avait peut-être 8 ans et, et qui faisait déjà des petits films. J'ai découvert il n'y a même pas une semaine un de ses films et, et je pense que c'est ça. Euh, que maintenant, euh, nos jeunes ont, ont des portables et ils font du film. Oui. En tout cas, ils s'expriment de oui. cette façon et le festival est là aussi pour cadrer les choses, saluer le travail qui est réalisé à travers cette thématique du droit humain. Euh, on ne s'enferme pas hein, finalement dans un dans un, on va dire un, un maillage sur une thématique, mais au contraire, on peut ouvrir sa façon de, de dire les choses, d'exprimer les choses. C'est-à-dire que droits humains, c'est vraiment au plus large. Oui. C'est le fait d'avoir accès euh, au bonheur, d'avoir accès euh, à l'égalité, d'avoir accès euh, à toutes choses qui nous sont nécessaires en tant qu'humains. Et je trouve que de plus en plus, euh, enfin pratiquement tous les films qui sont produits en Guadeloupe, qui sont faits par des réalisateurs antillais, caribéens, euh, sont éligibles dans mon festival parce que euh, c'est très difficile de faire un film sans en mettre la, la dimension sociétale, donc euh, on, on même et même historique. Et, euh, et on a de plus en plus de choix, et je suis contente parce que le festival a 9 ans, oui. et on a beaucoup beaucoup plus de choix qu'il y a 9 ans. 9 ans. Il y a 9 ans il fallait chercher un peu partout, etc. Maintenant on a vraiment un choix. Et puis et un festival c'est aussi une véritable tribune pour tous ces réalisateurs, parfois méconnus, qui font un travail extraordinaire, mais qui ne sont pas suffisamment valorisés, mis en lumière. Oui c'est ça, je pense qu'il y a une vie au, euh, au cinéma, et y a, mais il y a une vie euh, en festival qui est, riche, qui est riche pour les réalisateurs parce qu'ils peuvent être invités. Euh, ceux qui sont d'ici, euh, bon, euh, c'est tout près, mais euh, ils peuvent être invités partout dans le monde et ça c'est vraiment intéressant. Et le film, euh, porter un film guadeloupéen euh, en Espagne, euh, euh, en Italie, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, et c'est vraiment, vraiment un plus pour, pour la Guadeloupe. Et, et je pense qu'il qu y aura vraiment une explosion. Là, c'est en train d'arriver, mais ça continue. Et je pense que les, euh, les, la Guadeloupe l'a compris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas suffisamment encore le le cinéma, le documentaire, la réalisation de manière générale comme une véritable vitrine de notre archipel. C'est une vitrine de notre archipel. Et je pense que oui, je pense, que ce soit la région ou le département, ils en ont conscience. Le cinéma, c'est la vitrine de la Guadeloupe. Well et c'est pas le cinéma qui va venir s'installer et donner une image doudouiste. Euh, je ne me rappelle plus le nom de ce film. Enfin voilà. Et comme ça existait il n'y a pas si longtemps, je crois que ça c'est fini. Euh, on montre la réalité de notre territoire et non pas une réalité pour les touristes. D'autant qu'on voit que dans, dans la sélection que vous avez sur ce festival. Une richesse culturelle, c'est-à-dire qu'on peut traiter de nombreux sujets. Ah, c'est incroyable. Sur, oui, de la musique en passant par les relations humaines, les relations intrafamiliales. Vraiment, c'est assez riche. C'est riche, effectivement, parce que les gens ont, ont ce besoin de parler et de narrer tout ce qui se passe autour. Et pour la première fois, on a décidé dimanche, ce dimanche passé, de faire. On l'appelait le marathon du nous, N O U S. Et on a commencé à 9h du matin jusqu'à 20h, et on a eu des productions jusqu'à 20h de chez nous. On a eu Cédric Hicham qui a fait ce film qui, qui parle des Antilles de, de France, euh, Mariette Montpierre et Michel Reynette sur les Blancs Matignons, euh, l'excellente Yael Selbonne qui a fait ce film très euh, poétique sur Tyrolien, mais, euh, et puis, euh, l'incroyable film de Guy sur sur l'agriculture. Moi, je trouve qu'il y a une production qui vraiment mérite d'être soulignée. Et tous les réalisateurs étaient là pour en parler. Et je pense que ce, le public a vraiment apprécié les moments d'échange. Et ça, ça a été aussi entrecoupé de, de conférences et de, enfin, de causeries, parce que le festival, c'est un festival de films, mais ouais. c'est aussi un festival d'idées. C'est oui, bon. un festival d'idées. Ah, On a vraiment euh, des conférences sur des thématiques qui nous concernent. Et on a euh, des, des présentations d'ouvrages, par exemple, euh, Olivier Marbeuf est venu, alors il a, il a fait une conférence fort intéressante sur le cinéma, ce qu'il appelle le cinéma déparlant, oui. ça serait un cinéma qui nous concerne, et ensuite il a présenté son livre des coloniales. Et euh, demain, demain c'est jeudi déjà Non, demain, non. Ah, alors, oui. Voilà. En, en alors, jeudi. Festival, on va préciser. Voilà. On va voilà. expliquer qu'il y, y a encore tout un programme d'ici voilà. la fin de semaine. Hein. Voilà. On a, un, on a un film sur la pensée de. Enfin, un film. On a un livre sur la pensée de Glissant avec Alio Charold qui a écrit. Il est philosophe, mais il a écrit un livre complètement accessible sur la pensée de Glissant, la, euh, le Tout-Monde, et surtout comment lire le monde à travers cette pensée-là. Ouais. Et euh, il parle euh, des gilets jaunes, etc. Euh, en tout cas, ça ouvre des pistes de réflexion et, et de débat. Euh, on a beaucoup parlé des réalisateurs, mais est-ce qu'on a le public qu'il faut euh, sous nos latitudes Je pense que oui, oui, ouais. oui. Je pense que le, le public est de plus en plus friand de choses qui... Euh, qui sont en écho avec leur réalité. Je pense que le public a bien compris qu'on nous a gavés de choses de l'extérieur et maintenant on essaie de se remplir de choses qui font sens pour nous. Bien sûr, on est ouvert au monde. Le festival s'appelle Monde en vue. On a des films qui viennent de partout, mais vraiment de partout. Mais c'est important aussi de mettre en avant qui nous sommes, ce que nous faisons. Et c'est aussi pour ça qu'on qu est un festival d'idées, parce qu'on invite des gens de la diaspora qui nous ressemblent étrangement ouais. avec leurs spécificités, ouais. mais c'est aussi important qu'ils qu nous rencontrent, qu'il y ait une rencontre, qu'une rencontre, qu rencontre se fasse. Et là, par exemple, on a Bintou Dembélé, une chorégraphe qui... C'est la chorégraphe qui a fait danser euh, les danseurs urbains sur la scène de l'opéra, sur un opéra de euh, Rameau. Elle est allée dans le monde entier. Mm -hmm. Elle a rencontré hier euh, notre euh, Lénabou national, oui, parce que <rire> c'est incroyable. J'ai vu Bintou euh, en ligne, euh, sur les réseaux sociaux, en train de parler de sa danse et du couimp. Et j'avais l'impression qu'elle parlait du Bigidi. Oui. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit. Mais, il doit y avoir une esthétique euh, ah bah, du a, corps déplacé, etc. Et ça serait bien que ces femmes se rencontrent. Et hier, on a eu une conversation entre les deux, à Félix Proto, mais absolument incroyable. C'était magique. Et, et il y a eu également euh, ce moment avec Fred Dehé, qui lui évoque euh, forcément ce qui est mythique euh, pour nous ici, Cassav euh, et, et, et son histoire. Mais ouais. tout ce que Cassav peut apporter de de relations sociales également, pas que à travers la ça, musique, c'est ça, parce que c'est ça qui est, est ce est lien, ce ciment, c'est exactement ça, ouais. parce que euh, Kassav, ce groupe mythique, a, a été capable de nous réconcilier avec nous-mêmes, ouais. puisque euh, euh, avant Kassav, euh, il n'y avait pas énormément de, de contact avec euh, l'Afrique, ouais. et, et, et ils ont établi le contact, ils ont établi le contact et avec l'Afrique et avec les Antilles de France. Absolument. Et, euh, et donc cette conférence de, de DA, c'est vraiment passionnante à ce niveau-là. Elisabeth Gustave, qu'est-ce qu'il faudrait pour que nos productions locales, celles de nos réalisateurs, puissent continuer à exister euh, il faut un véritable écosystème pour la collectivité, mais également des médias, euh, de, de l'environnement scolaire également, former peut-être nos jeunes à, à découvrir comme on le faisait, comme on doit le faire encore avec les livres, mais aussi avec euh, ces productions. Alors je pense, pense que. En tout cas. Voilà, je pense que là, euh, l'éducation nationale est de moins en moins anachronique. Ouais. Quand je, je me traverse. Moi je suis prof au ouais. lycée de Membridge, quand je, quand je suis dans un couloir et que je, euh, la plupart des profs, et je parle autant des profs de mathématiques. Que l'histoire Géo, eh bien, ils, ont, ils ont des images en fait, ils sont en train de parler, mais il y a des images euh, euh, qui sont montrées aux élèves parce qu'on est dans cette société là et euh, imaginez qu'on puisse faire ça, c'est juste pas possible. Et euh, je, je pense que tout le monde l'a compris et tout le monde est acteur de ça, tout le monde est acteur de sa propre histoire, de sa propre narration et euh, c'est en train de se passer là. Le, le fait déjà que euh, la région ait acheté, le, enfin, je ne sais pas s'ils ont acheté ou s'ils ont loué, mais enfin, maintenant, il y a, euh, le Rex est devenu euh, euh, un vrai laboratoire, laboratoire de, production, de, production. de production. Et euh, je pense que tout le monde comprend qu'on est dans l'ère de l'image mobile. Là, dans cet écosystème-là, il y a effectivement des choses à faire. Quel est le le, comment le, le, le miroir que renvoie le festival Monde en vue sur euh, la Caraïbe d'une manière générale, l'Europe également et le reste du monde Alors, euh, on part de chez nous et, on, et, et on, on, on fait des ponts, des liens et on essaie de, de, de rencontrer euh, ces gens d'ailleurs, mais surtout on les, emmène, on les emmène à nous. Et ce qui est vraiment intéressant, on en euh, on en emmène vraiment beaucoup, cette année je crois qu'on a 12 invités oui. et ce qui en ressort c'est qu'ils sont, quel que soit d'où ils viennent, ils sont très très contents d'être là, ils veulent revenir oui. pour faire des projets avec la Caraïbe parce qu'ils ont l'impression que ça se passe en Caraïbe En tout cas pour ceux qui sont ici euh, ouais. notamment le public guadeloupéen le festival n'est pas terminé, on va voilà. avoir une idée du programme d'ici à, à, à ce dimanche hein, je crois. Alors voilà, aujourd'hui on a une journée riche, riche, riche on a des rencontres professionnelles à l'espace régional avec Nora Philippe. Nora Philippe, c'est cette dame qui est en charge d'un programme très intéressant pour le développement euh, des films et qui propose des financements. Donc, J'espère que ah les ben professionnels seront là. C'est à 18h. Ensuite, on a euh, euh, des films d'un peu partout, restitués toujours de Nora Philippe. Euh, le lendemain, euh, des films de l'océan euh, indien au lamentin, mais aussi l'excellent film à Cinéstar, Rascal. Je ne sais pas ouais. si vous en avez entendu parler. Bah, c'est un, fi un film, ouais, c'est c'est un film de Laporal, de Jimmy Laporal, oui. okay. Trésor. Jeudi, euh, cette discussion sur Édouard euh, Glissant, déchiffrer mmh. le monde. Asinestar, euh, Mayram Guissé et Atis Luna vont parler de leur expérience Mayram parle d'une vie de Sénégalaise à Paris ouais. ou en banlieue parisienne et Atis Luna qui est la fille de Zoé Valdez qu'on connaît, parle de l'exil des Cubains Très bien. Voilà. Et la clôture euh, à la résidence départementale, c'est vendredi. Et là, on va parler de la Colombie, parce que le thème du festival cette année, c'était réconciliation, évidemment réconciliation avec un point d'interrogation, parce qu'il faut qu'on se demande s'il y a des prérequis euh, pour la réconciliation. Et on a un film euh, sur euh, la Colombie, parce que la Colombie, justement... Euh, a Déjà développé avec les FARC euh, une forme de contrat de réconciliation. Je crois oui, que oui, euh, on considère que en termes de réconciliation ils sont plus avancés que les autres. Mm -hmm. Et on aura donc la Jungle Rouge à 20h vendredi à la résidence départementale. Voilà, allez vous enrichir donc à travers ce festival Monde en Vue, cultiver son jardin. Disait-on, on peut le faire à travers justement toutes les productions qui sont proposés pendant ce festival Monde en vue. Merci Elisabeth Gustave Merci été de m'avoir reçu. Et puis nous on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de questions sans détour dès demain soir. Mais restez avec nous pour la suite de nos programmes.